Papa, faut que je te parle. J'en ai marre. J'en ai marre de tout ça, j'en peux plus. J'ai l'impression de pas avancer. Je sais que je suis intelligente, je sais que je suis plutôt jolie. Je suis jeune, mais seulement ici, j'avance pas. Je veux gagner de l'argent, papa. J'en ai marre de cette vie pourrie, là. J'ai envie de nous sortir de cette merde, je veux gagner beaucoup d'argent. Attends, attends, je t'arrête, là. Qu'est-ce que tu crois ça fait des générations et des générations que les Aurel, ils n'ont jamais rien réussi. Que ce soit ton cousin, ta cousine, des espèces de ratés. des plus la poisse. Ta mère, elle est morte à ta naissance. Ta petite sœur, c'était un tronc avec une tête. On était obligé de le l'euthanasier. Oh, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que la cave continue à nous donner de l'argent. <rire> tu veux gagner de l'argent Tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu dis ça pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu veux pas y croire, ne serait-ce qu'une seconde? Pourquoi tu crois jamais en moi? Devine quoi? T'as tout faux. Et je vais te le prouver. Je vais devenir trader. Trader. Euh, comment on fait pour euh, se maquiller bah, écoutez, je vais d'abord vous conseiller un fond de teint. Tenez. Et euh, ça me coûtera combien bon, Une trentaine d'euros. Si vous voulez, j'ai un petit guide avec des conseils pour se maquiller. Je vais vous le chercher. Tu te souviens quand, quand j'ai gagné au loto oui. Tu te souviens que, que j'ai perdu le ticket tu, tu te souviens qu'on qu n'a plus jamais revu le voisin après ça. Ça fait rien, Christelle, tu n'y arriveras pas. Fais tes journées. C'est pour l'annonce de Trader. Allô? Euh, J'appelle pour l'annonce. Oui, oui. Par contre, est-ce que vous pouvez me rappeler parce que j'ai plus de crédit là et. Je... Oui, bonjour, Christelle Aurel à l'appareil. Euh, je vous appelle concernant le poste de trader au sein de votre entreprise. Je suis vraiment très intéressée et j'aimerais postuler. Hmm? Un rendez-vous demain. Euh, J'y serai, oui. Pas de souci. Merci à vous, bonne journée. À demain. Mon profil les intéresse. J'ai un entretien, papa. Je vais nous sortir de là. Je te le promets. Mon profil les intéresse.